Bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour surtout les scorpions aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, donc les tarots, le tarot des cinq soleils. Alors nous allons voir ce que propose votre horoscope pour le mois de juin 2018, pour ce tirage. J'utilise mon jeu, c'est le tarot des cinq soleils. C'est un tarot qui est très intéressant car il porte clairement, vous voyez, toutes les énergies et toutes les identités astrales. Alors, par exemple, on va voir, <coughs> pardon, dans votre jeu, dans ces quatre cartes-là, ce que décline ces quatre cartes. Allez, papa, papa, je me reprends. Et oui, parce que je les regarde, elles sont fascinantes. Alors là, nous avons la faucheuse qui porte deux éléments, l'air et la terre. Un grand. Vraiment hein, l'élément de transformation, car vous savez qu'avec de l'eau et avec de la boue, qu'est-ce qu'on fait On fait des poteries. C'est vraiment la base. On transforme, on transforme. La deuxième carte. Hein. Oh là là Ça c'est le signe des Poissons, un signe extrêmement gai puisqu'il est dans un mois qui est un des plus beaux mois, même voire le plus beau mois de l'année. Ensuite, nous avons le taureau, magnifique taureau, naturellement, et eh bien qui nous parle d'amour. Ensuite, nous allons voir, Oh vous avez peur, il ne faut pas avoir peur, c'est la carte des secrets. Voilà, et c'est euh, la carte 15 qui est portée, disons, qui est nommée le diable, et on qui se nomme donc euh, bah, le diable, mais c'est le sagittaire, hein, le sagittaire, hein, hein, celui qui a envie de dépasser toutes les limites, hein, voilà c'est la carte des secrets ça, confusion, qu'est-ce qu'il y a dans cette coquille là, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur, quelle confusion peut-il avoir on va regarder ça beaucoup plus différemment. Vous allez voir un petit peu la technique à partir du moment où on connaît un petit peu les bases. Hein? Ben, ce tirage aussi c'est fait pour ça, pour vous montrer toutes ces choses. Alors vous avez en premier la faucheuse et en dernier donc le diable. C'est naturellement tout ce qui tourne en énergie autour de vous. Alors c'est une carte mutable, donc c'est une carte de transformation. Et ça, c'est la carte de transformation par excellence. Donc, en ce moment, dans l'univers, on vous cocote quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais tenez, tenez l'œil quelque part ouvert, parce que le, les énergies, donc astrales, sont en train de vous apporter des tas d'informations où on vous dit... Euh, l'ancien sera nouveau et dans le nouveau, tu tireras, disons, des choses nouvelles de l'ancien. C'est-à-dire que rien, quelque part, n'est à jeter, si vous voulez. On est en pleine transformation. Voilà ce que vous dit les énergies, donc... Euh Comment on peut influencer Comment vous pouvez prendre ces énergies Alors, ça peut vous faire plaisir, ça peut pas vous faire plaisir, on n'est pas toujours content et tout, mais ce sont des informations. Alors, prenez-les euh, comme informations, parce que c'est ni plus ni moins ce que vous allez avoir au mois de juin, c'est un petit peu des messages du ciel. Il n'y a rien à faire, hein, parce que le signe euh, du Sagittaire nous parle aussi des messages qui, quelque part, viennent de l'au-delà. De l'au-delà, il faut me comprendre. C'est-à-dire d'un euh, milieu sensible qui ne peut dialoguer qu'avec vous, quand vous donnant euh, quelque part euh, des messages tout au long de votre journée ou de votre vie, mais par rapport à des situations particulières qui vous rendent gai, qui vous rendent triste, mais regardez ces informations, hein. regardez, elles ont, elles vont avoir quelque chose, de, toutes ces informations vont avoir quelque chose de commun, quelque part, et puis à un moment donné, vous me dites, ah mais non d'une pipe, mais oui, mais ça me parle ça, effectivement ça me parle, alors là, c'est le cœur, c'est votre cœur, c'est le cœur du sujet, donc l'amour, hein. donc avec un signe, disons le poisson, comme je vous dis, c'est aussi un signe très secret, le poisson, euh, comme comme le diable d'ailleurs, hein. mais on verra pourquoi, et qui euh, peut quelque part, cher Scorpion, euh, vous troubler. Euh, vous pouvez, disons, faire un peu des allers-retours dans votre tête, dans votre vie, euh, faire des plans, revenir euh, sur les plans que vous avez faits. C'est pas une indécision. C'est quelque chose. J'y vais. Non, mais je sens que ça va pas marcher. Non, mais j'y vais. Non, mais ça, là, oui, ça, je sens que ça. Quelque part. Vous êtes très libre, hein, vous avez vraiment une liberté de penser, vous avez une liberté de pouvoir naviguer comme ça, hein, sur les situations, dans votre famille, vous, vous vous ne sentez pas quelque part piégé, et ça c'est tout à fait merveilleux, parce que c'est cet état d'esprit qui justement va vous aider à comprendre les messages donc de l'univers et à pouvoir transformer quelque chose dans le cœur de votre vie. 2018, vous m'entendez dire tout le temps, pour 2018, il va y avoir des grands chamboulements. Ce qui était, il faudra apprendre à comprendre les choses différemment. Vous savez qu'il y a eu avant... Internet, il y a eu un pré-internet. 2018, c'est une espèce de frontière, là, qui est signalée par le diable, parce que c'est une carte qui est internationale, mais c'est la carte des internautes. On dit que c'est également la carte de la religion. Vous savez, dans le sens de « relier » également au « très grand ». Effectivement, Scorpion, vous êtes assez sensible pour euh, comprendre que euh, les messages qui vont arriver euh, pour vous, pour votre signe, parce que vous êtes un, un signe extrêmement euh, profond, intuitif, et vous avez, euh, vous êtes droit, euh, la nature, en tous les cas, la nature normale <rire> du scorpion, parce qu'on sait qu'il n'y a pas bah, partout, il n'y a c est, c est, c est pas blanc euh, tous les côtés. Mais la nature, disons, telle qu'on voit le scorpion, c'est une personne qui aime euh, les choses euh, droites, euh, qui va, qui vient, vous voyez, ça, ça c'est le va et vient toujours, euh, disons, du signe du poisson, ce n'est pas de l'indécision parce que c'est un signe qui est extrêmement, mais extrêmement endurant. Donc, euh, il fait beaucoup d'aller-retour quelque part, hein. euh, pas pour rien, mais justement un peu pour aller, aller aux nouvelles, c'est un signe d'eau, donc, euh, aux sentiments comme vous, un signe d'eau hein, également. Donc, vous êtes prêt à remonter à la surface, vous prenez des informations à droite, à gauche, vous... Enrichissez votre terrain, c'est-à-dire que ce soit même votre terrain financier, hein, que ce soit votre terrain amoureux, que ce soit, disons, votre capacité à à saisir la vie de façon différente. C'est le signe de l'amour, on voit un enfant euh, où, euh, naturellement, c'est la concrétisation, l'enfant. Donc, on peut parler également, disons, euh, peut-être, pourquoi pas, d'avoir envie, disons, de profondément transformer sa vie en ayant peut-être un enfant parce que là c'est vraiment euh, euh, c'est quelque chose de disons de très euh, fertile hein, en, en amour on, on, on va dire alors pourquoi pas un bébé vous vous rendez compte évidemment que ça pourrait carrément, disons, transformer votre vie et vous emmener vraiment quelque part sur une autre planète. Voilà, vous êtes en train de ressentir des tas de choses, ou pourquoi pas même aller à l'étranger pour vous installer ailleurs et tout. Ouh là là, vous avez des tas d'idées, vous avez envie de faire des choses, vous êtes en pleine, euh, on va dire, mutation, hein, mutation. Alors comment je le sais ça Déjà, je vais regarder, disons, les deux cartes qui sont à l'extérieur. Là, on va faire un petit exercice, disons, 1, 2, 3, pour compter. Alors, on ne va pas loin avec moi, je vous dis tout de suite, ce n'est pas compliqué. Là, j'additionne le 40 avec le 60. On est d'accord Et ça fait 100. Et là, qu'est-ce que j'ai J'ai un 100. Alors, dans ces conditions... On va regarder particulièrement, que, on, on va comprendre que le message donc, euh, de l'extérieur concerne euh, un, un accouchement. Parce que ça fait ça ici, la carte le, le, le dauphin, donc euh, c'est une carte mit, mutable. On dit c'est un accouchement, un accouchement d'une vie, un accouchement d'une œuvre, l'accouchement de quelque chose, l'accouchement, disons, d'une matière d'une maturité hein, chez vous, une maturation, qu'est-ce que vous avez fait et tout. Vous arrivez à maturité pour quelque chose et il est temps quelque part maintenant de le poser clairement sur la table. Alors, ne vous précipitez pas parce que avec des cartes mutables, la transformation se fait, mais la transformation ne veut jamais dire « précipitation ». Vous voyez? Donc faites-le doucement. Alors, est-ce que le, je veux dire le pas est heureux? Bah, écoutez, moi euh, là, je vais maintenant soulever deux cartes, cher scorpion. J'ai le Sagittaire qui est un Jupitérien. J'ai le signe du Poisson qui est un Jupitérien. Donc Jupiter est très présent dans votre jeu. Mais Jupiter, à l'heure actuelle, il est dans le signe des, des, du scorpion, il est dans votre dans votre signe. Alors on vous dit quelque part, mais profite, mais profite de ce roi qui est là, qui t'apporte tellement, tellement d'énergie pour pouvoir quelque part euh, poser sur terre dans ta vie. Absolument ce que tu as amené déjà à maturité. C'est un, c'est un cheminement. Là, c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir. Alors, le poisson, c'est la persévérance. Va jusqu'au bout, mais crois, mais crois. Tu vas le poser. Ne te laisse pas envahir par un doute quelconque. C'est ça le secret, quelque part, de la réussite. À partir, cher scorpion, que vous vous fiez à vous, à votre cœur, à votre intuition. Et Alors là, je suis claire. On va pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, mais là c'est clair que quelque part vous devez réellement avoir, on va dire, excuse excusez-moi du terme, quelque part une, une, une, des, des conversations, des conversations, je veux dire, sincères avec, comment je vais, je vais dire ça sans vouloir avec ces personnes, avec le ciel. Quoi, voilà, vraiment avoir une belle communication et tout, parce que maintenant c'est vraiment euh, le. Et je vous dis avant Internet, après Internet. Hein. Maintenant, cette année, je vous dis tout de suite, euh, enfin disons les sept ans qui vont arriver et tout très rapidement, vous allez voir que tout ce qui fonctionnait va être déréglé sur Terre, y compris Internet, y compris ça, y compris ceci, y compris cela. Et donc, tout simplement, pour nous faire comprendre qu'il euh, n'y a pas que, euh, disons, euh, les piles électriques qui fonctionnent pour avoir euh, le courant, vous voyez, chien Hein? Donc là, on rentre quelque part, mes chers scorpions, dans une, une ère euh, quelque part nouvelle, mais vous êtes déjà dedans parce que vous êtes vraiment euh, des gens extrêmement euh, sensibles. Alors là, je m'aperçois que j'ai tout bougé, naturellement, je vais essayer de recaler. Alors, voyez, est-ce que vous avez vu Parce que moi, je discute aux cartes, j'ai tout bougé et tout. Alors, on va reprendre peut-être parce que j'ai absolument pas vu. Vous avez ici un 60, vous avez ici un 40, ça fait 100. Et ça, c'est le signe du poisson, donc qui porte le signe 100. Donc, hop là, le message, il est pour le poisson pour dire « tu vas jusqu'au bout ». Bien, vous voyez, chien Hein? Et ça, naturellement, ça c'est le signe de l'amour hein? qui te dit, pose des choses sur terre, tu es peut-être un scorpion, tu vas au bout des choses et tout. Et maintenant, c'est le moment de faire fleurir ton idée. Alors arrive, cher petit scorpion, arrive à tes fins et tout, et fais fleurir tout simplement, disons, ce que tu as dans le cœur. Voilà, mes chers scorpions. Oh là là Radio Crochet, Radio Crochet, là, hein Bon, eh bien, je vous quitte, chers scorpions, voilà. Et je vous like. Euh, et puis, à très bientôt, bien sûr. Au revoir.